Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'eSport rose en 2021 Si vous suivez un petit peu les lives, vous savez que j'avais annoncé qu'il allait y avoir du... De... Du, du, du bon, du très très lourd Pour 2021 Alors c'est pas encore euh, du Blizzard hein, C'est euh, de Enfin l'organisation communautaire Mais euh, sortez vos, vos agendas Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses euh, à évoquer et ça couvre que au final La première euh, moitié de 2021 On espère que ça sera euh, du même Acabie et du même calibre sur la euh, La deuxième, fin, le deuxième Semestre de 2021 En tout cas on commence directement en parlant De la CCL, la CCL Qu'est-ce que c'est la CCL C'est tout simplement une organe. Enfin, c'est euh, Heroes Earth, donc une ancienne équipe de HGc qui fait également des, qui a un site avec des guides, etc. Qui euh, s'occupe de l'organisation d'un tournoi en collaboration avec d'autres équipes, euh, d'autres anciennes équipes nord-américaines comme Roll 20 qui ensemble, eh bien, financent. Euh, avec aussi un petit peu de participation de la communauté euh, les, les, fin, ce qu'on appelle la CCL la CCL donc c'est une compétition nord-américaine alors vous allez dire pourquoi tu en parles parce que d'habitude les compétitions nord-américaines t'en parles pas forcément Mais, en fait c'est une compétition nord-américaine avec un format très particulier à savoir euh, que nous avons en fait des structures donc c'est que des structures alors parfois des structures qui existent euh, vraiment ou des structures fo formées fondées pour l'occasion qui vont tout simplement avoir un système qu'on appelle de draft où en gros la structure va choisir 5 joueurs dans une liste de joueurs sur le ladder donc sur le classement nord-américain et en gros les structures vont choisir 5 joueurs plus un remplaçant donc 6 joueurs au total et donc chacune va tirer au sort pour avoir au départ l'ordre de pique et ensuite et eh bien la première équipe prend ce joueur là etc etc et ça bouge comme ça. Le truc du coup ça fait que et eh bien beaucoup de joueurs européens par rapport au cash prize et autres, beaucoup de joueurs européens, malgré le ping qu'il peut y avoir entre le serveur américain et le serveur européen, eh bien, les joueurs européens ont, sont arrivés majoritairement sur la CCL, à, à peu près, on va dire un peu moins de 50% des joueurs de la CCL sont européens, on a même 2-3 deux, deux, joueurs coréens dans le, dans le tas, hein. on avait euh, Hyde, Lockdown et, euh, et Kyosha. donc ça fait quand même des, des, beaux petits, des beaux petits noms aussi, donc la CCL, alors bien sûr, j'en ai pas, j'ai pas fait de vidéo avant là-dessus. Il y a des matchs héroïques hein, de la CCL que j'ai mis euh, dans la playlist du même nom, mais au final. On a tout simplement eh bien, la fin de la saison 1 euh, qui se termine du coup ce week-end 23 et 24 janvier Donc il y aura la finale loser bracket, donc je vous rappelle la finale loser bracket c'est simplement euh, la petite finale C'est pour savoir qui ira en grande finale ainsi que le match de la 3ème place C'est pas parce qu'il y a marqué loser que c'est des matchs de merde, hein. souvent les, les finales loser c'est incroyable Mais bon sur Youtube hein, comme il y a marqué loser ça marche pas ah, Et du coup le euh, donc ça ce sera la fin de la saison 1 de la CCL mais ce qui est sûr, c'est que euh, il a été... Alors, on n'a pas encore eu l'annonce officielle, mais officieusement, euh, c'est déjà confirmé à pas mal des joueurs, etc., au niveau des structures, donc c'est presque un secret de Pauline Chinel, hein, tout, le le, tout le monde est au courant. Il devrait y avoir euh, donc une saison 2 de la CCL au printemps. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que, ben bah voilà, un orga, une organisation qui s'est très bien passée, on va vers une saison 2... J'ai envie de dire, alors on n'a pas encore la date exacte Je vous laisse bien sûr suivre le site pour avoir les actus Mais euh, le Twitter, le Facebook aussi Mais ça fait plaisir d'avoir toutes ces infos euh, concernant euh, la CCL que, ce soit, que ça se soit très bien passé Globalement très apprécié par, euh, par les joueurs Ensuite, en ce moment même, avec... Euh, avec Team Dinitash, malheureusement, Niark et Whisky sont pas disponibles euh, avec le Progress World of Warcraft, etc. Donc, on n'a pas pu faire les, les matchs d'Heroes Launch avec Dinitash. Eh bien, on les fait avec une autre équipe qu'on a surnommée Team Liquid. Donc, euh, Team Liquid, tout simplement. Donc, il y a. Je vais en reparler après, mais il y a juste du coup Virtual, Alucard, euh, Arti, Diwari. Romux et moi-même qui, qui jouons, on, on, se prend, on est là pour jouer, hein, honnêtement on n'a pas forcément d'ambition sur, euh, sur les Rose Lunch. Alors les Rose Lunch c'est quoi C'est tout simplement euh, un tournoi qui est très intéressant, qui est très sympathique, qui se passe tout au long de l'année. Alors il y a plusieurs saisons, je crois que c'est 2 à 3 par année, euh, mais ce qui est cool c'est qu'on a... En fait avec les Heroes j'ai un système de, euh, de division Donc il y a division 1, division 2, division 3, division 4, division 5, division 7 euh, Je crois que ça va jusqu'à division 7 ou du 8 je ne sais plus Et en gros en fait en fonction de votre MMR, en fonction de votre elo Vous allez tout simplement être classé avec votre équipe Donc en gros ça va faire une moyenne des 5 euh, ou 6 joueurs hein, si vous avez des remplaçants euh, En gros ça va faire une moyenne de 6 joueurs et vous allez avoir donc, euh, derrière ils vont calculer, ils vont faire, bon bah voilà, vous avez euh, par exemple 5 joueurs master, bon bah c'est div 1. Euh, vous avez, euh, je sais pas moi, euh, 5 joueurs euh, platine, euh, bah du coup ce sera div 4 ou div 3, un truc comme ça. Donc c'est calculé de cette manière là, ce qui fait qu'en fait, vous allez vous retrouver avec des joueurs qui ont euh, sensiblement à peu près le même niveau que vous. Et c'est super intéressant parce que c'est une compétition euh, amateur, hein, vraiment, c'est vous faites... Euh, vous vous amusez etc mais le principe c'est surtout que ça vous permet de jouer contre des équipes du même niveau et au niveau européen donc par exemple si vous êtes bronze et vous êtes dans une équipe de bronze et eh bien vous allez être par exemple en division 8 ou division 7 avec d'autres joueurs du même niveau ce qui fait que n'importe quel joueur quel que soit son elo, quel que soit sa cote et eh bien peut participer au Heroes Launch et je vous conseille vivement honnêtement c'est très sympa pour avoir de l'expérience de team et autres si jamais vous cherchez du monde pour pouvoir participer Checker la description, n'hésitez pas à utiliser le Discord évidemment Puisqu'il euh, y a toujours du monde qui recherche euh, des joueurs Et honnêtement Heroes Lunch c'est vraiment très très sympa J'en je, ai déjà mis euh, sur la chaîne Ensuite nous avons un autre euh, tournoi euh, que nous faisons pour la première fois avec donc, les liquides donc les anciens, globalement Dignita, Liquid c'est Dim Dignitash mais sans Whisky ni arc. Mais globalement du coup avec euh, Team Liquid euh, on, on va également euh, faire ce qu'on appelle euh, le UHC Donc c'est la Tavern of the Storm C'est tout simplement un format assez euh, c'est un format assez similaire au Rose Launch sauf qu'il n'y a pas le système de division Donc il y a n'importe quel niveau d'équipe qui vient Mais voilà ça devrait être assez cool cet Ultimate Heroes Championship donc, le UHC ou Heroes, d'ailleurs, je sais plus si c'est Championship ou Heroes, mais en tout. Euh... Non, ça soit se... ouais, se... Champions ou Championship, je ne sais plus si c'est Champions ou Championship, mais bon, c'est pas grave. En tout cas. On a euh, une compétition, donc là pour nous globalement le niveau est entre platine et, et, mas et grand master de ce que j'ai vu Donc on devra avoir des matchs euh, assez sympas et puis nous globalement on fait, je sais même pas pour vous dire, je sais même pas si y a un cash prize Nous on le fait vraiment en mode euh, bon, on va jouer tranquille et tout, ça va nous permettre d'avoir bah, des entraînements en plus de l'heroes Heroes Lunge et tout Donc on va pouvoir, on va pouvoir euh, jouer en team tout simplement Donc ça euh, c'est le Tavern of the Storm qui commence également à partir de cette semaine Heroes Lunge a déjà commencé pour nous par exemple euh, Derrière Grosse annonce bien entendu avec ce week-end le départ du Masters Clash Comme vous le voyez 23 janvier c'est le début du premier qualifier de, euh, du Masters Clash Alors j'ai marqué 2020 mais mar... ce sera 2021 C'est juste que je n'ai pas le logo encore Mais du coup c'est parce que bon, j'ai pris le logo 2020 Et finalement avec vous savez ce qui s'est passé en hein, 2020 euh, avec le coronavirus Et eh bien il euh, y a beaucoup d'organisations de tournois et tout qui n'ont pas pu avoir lieu organisation d'événements et autres Et bah, Heroes aussi a été touché Donc Master Clash 2021, un système vraiment très ambitieux par rapport aux anciens Master Clash. Vous avez les VOD d'ailleurs hein, sur le YouTube des anciens Master Clash. Mais globalement, un système, euh, un système vraiment vraiment très ambitieux à base de 4 qualifiers. Donc, euh, c'est euh, du 23 janvier jusqu'au 20 février. Vous avez 4 qualifiers pour commencer. En gros, chaque vainqueur du qualifier sera qualifié, donc sera dans le top 4. Et ensuite, on a un dernier qualifier, donc d'où le 5ème. 5ème qualifier, donc la, le week-end du 20 février avec. Tout simplement, les, toutes les équipes qui avaient réussi à avoir suffisamment de points vont se retrouver dans ce cinquième qualifier et il y aura les 4 derniers qualifiés qui se qualifieront à l'issue de cet ultime qualifier. Une fois ces qualifiers terminés, nous avons tout simplement... Nous avons tout simplement voilà, la saison régulière qui va commencer Alors la saison régulière qu'est-ce que c'est Vous l'avez vu, 27 février jusqu'au 6 juin Et eh bien c'est tout simplement le début d'une saison régulière à 8 équipes Comme les HGC Alors la CCL a également 8 équipes, mais au final, bah, c'était un système de draft, donc c'est pas les joueurs qui ont monté leur équipe eux-mêmes. Là, on a vraiment un système à la HGC, hein. Masters Cash a cette ambition de vouloir un petit peu euh, remplacer, euh, remplacer les HGC. Il y aura beaucoup, beaucoup, enfin euh, là, pour le moment, je crois qu'on est entre 10 000 et 15 000 euros de cash price déjà, et ça va continuer à monter parce qu'il y, euh, y, y a des sponsors qui sont annoncés, donc... C'est vraiment un, un régal au final Donc du 27 février au 6 juin Il faudra vraiment suivre le Master Clash Puisque bah, ça se passera, se passera le samedi, le dimanche, euh, le week-end on aura, on aura justement des, des très bons matchs probablement Avec ce top 8 hein, Ces 8 équipes qui s'affronteront en permanence Avec match aller, match retour Et ça jusqu'au 6 juin Ensuite au 6 juin donc, euh, Alors je crois que du 27 février au 6 juin Dans le 6 juin il y a aussi les playoffs Mais ce qui est sûr c'est que euh, on aura par la suite une finale. Enfin les finales en LAN. Et ça, c'est génialissime. Je crois que ça concerne vraiment que le top 4. Mais on aura du coup des finales qui seront en physique. Alors évidemment, si la, la situation sanitaire. Est favorable à cela et bon l'année dernière ils ont, ils ont pris justement le mois de juillet parce que l'année dernière bah mois de juillet ils avaient euh, ils avaient levé le confinement pour les vacances d'été donc on espère que vous euh, serez nombreux à répondre présent surtout que cette année il ne devrait pas y avoir de système de... de enfin les billets en plus devraient être gratuits donc vraiment euh, profitez-en, tenez-vous au courant, on compte sur vous euh, si jamais ça se passe bien que la situation euh, sanitaire est stable on comptera sur vous puisque ce sera un event physique Donc un événement en physique à Paris, euh, pas, loin, euh, pas loin de Disney Donc genre frais de vidéos de façon là dessus pour vous donner plus de renseignements Mais globalement ce qui est cool c'est surtout que l'apothéose voilà, de cette saison de Masters Clash eh bien se terminera en physique avec public, avec scène Avec le top 4 des meilleures équipes que vous aurez suivi euh, bah, du 27 février au 6 juin Donc on devrait vraiment se régaler et ça bah, c'est le gros projet ambitieux du euh, Masters Clash mais c'est pas terminé, c'est pas terminé parce qu'on pourrait se dire, bon bah voilà, déjà le Masters Clash c'est quand même énorme, hein, mais il y a évidemment, évidemment le retour de ma compétition, la Nexus Cup, hein, le tournoi que j'organise qui aura lieu cet été après le Masters Clash, donc je sais pas encore la date, il euh, y aura, aura peut-être des choses d'annoncer aussi autour de la Nexus Cup, mais juillet, août... On sait, je ne sais pas encore exactement quand est-ce que je vais le faire Mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura Une Nexus Cup minimum cette année Donc après le Masters Clash Donc ça, ça vraiment, voilà, pour la première Le premier semestre de 2021 Mais ça nous annonce quelque chose d'assez lourd Et je le rappelle que euh, tout simplement Le Tavern of the Storm qui est ouvert au grand public Enfin le, le UHC du coup Et le Heroes Lounge est également ouvert Tout au long de l'année, donc n'hésitez pas Quel que soit le niveau euh, de votre équipe Bon je vous conseille plus Heroes Lounge probablement parce que même si vous jouez en gold, etc., vous aurez une, un potentiel euh, de trouver votre euh, chaussure à son pied, on va dire, avec la Tavern of the Storm, euh, bah, pour le moment le tournoi euh, cherche à monter, en, mon, monter justement, peut-être qu'un jour il y aura un système de division, pour le moment ce n'est pas le cas. Donc voilà pour euh, ce qui est de l'eSport en 2021, j'espère avoir été euh, assez concis, je vous mettrai les sites d'information aussi pour que vous puissiez vous, vous renseigner euh, directement sur euh, les sites des différents organisateurs, hein, CCLC, Heroes Earth et Roll20. Euh, Master Clash, bah, c'est l'association hein, du Master Clash. De, pour, Nexu, pour la Nexus Cup, bon, bah, c'est moi hein, pour le coup qui l'organise. Et euh, bah, c'est Tavern of the Storm pour les UHC. Et c'est Heroes Lounge hein, pour euh, Heroes Lounge. Donc voilà pour, euh, pour ce qui est de, de l'eSport d'Heroes en 2021. J'ai fait une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle a bien récapitulé tout ça, euh, les gros projets. Donc euh, ça commence dès cette semaine. Donc n'hésitez pas voilà, à, vous, à suivre les, les, les agendas, les plannings de la semaine et autres, parce que bah, voilà l'eSport en 2021 pour Heroes. Il y a quand même du choix, il y a quand même du gros morceau, surtout bien sûr, en tête d'affiche je dirais, le Master's Clash. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager autour de vous, hein, parce que c'est ce genre de choses où on dit « Oui, Heroes of the Storm, il n'y a plus d'e-sport, l'e-sport est dead, c'est un dead game, blablabla, il n'y a rien, y a blablabla. » La vidéo est courte exprès pour ça, donc vous me partagez ça autour de tous ceux qui disent des conneries là-dessus. Merci à vous, passez une bonne journée ou une bonne nuit. On se dit à bientôt, à plus, dans le Nexus et bon, si, si, si vous êtes encore là, évidemment, euh, pendant la conclusion, vous pouvez également euh, ne pas oublier de, de, de mettre le post bleu sur la chaîne YouTube, bah, évidemment sur la vidéo, hein, bien sûr, ça augmente la visibilité, vous pouvez commenter également, hein, qui augmente aussi la visibilité, et comme l'a montré le petit cheval, n'oubliez pas eh bien, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, c'est toujours sympathique. Merci beaucoup